Alors aujourd'hui, quelques éléments d'information à propos du fonctionnement du logiciel Stellarium. Il s'agit d'un logiciel libre et gratuit, qui est donc disponible sous les plateformes Linux, Mac et Windows, voire d'autres euh, séparément. Je me propose aujourd'hui de vous faire un tout petit tour d'horizon de quelques fonctionnalités de base qui vous permettront de faire une petite exploration du ciel nocturne ou diurne. Donc j'ai déjà lancé le logiciel Stellarium à votre intention et voici comment se présentent les choses. Euh, le 18 février 2020 à 11h37 du matin, euh, je prends ces informations au bas de l'écran où je vois exactement la date et l'heure d'observation. À ce moment-là, le soleil était assez haut dans le ciel, mais nous étions encore au mois de février, donc il n'était pas très très haut, et la lune était même visible. Le logiciel se commande à l'aide de deux menus, deux barres d'outils, vais-je dire, situées à gauche de l'écran pour la première, et au bas de l'écran pour la deuxième. Voyons voir dans le désordre quelques-unes des fonctionnalités proposées par ces deux barres d'outils. Alors, je voudrais peut-être commencer par la barre d'outils de gauche qui me promet ici de choisir, permettre de choisir la situation d'observation. Alors, pour l'instant... Par défaut, ici, la situation, c'était sur la Terre, bah oui, bah et plus précisément à Paris, à 42 mètres d'altitude. J'ignore s'il y a un tel paysage à Paris actuellement au mois de février, euh, mais en tous les cas, ce paysage n'a pas d'importance, euh, c'est le ciel qui va nous intéresser. Alors, si je veux changer la localisation, je clique donc sur le premier bouton de la barre d'outils, et je vais choisir le, le lieu d'observation donc imaginons que je veuille euh, observer depuis Bruxelles je choisis donc alors, en anglais Brussels et j'active vous voyez que ça n'a pas fait beaucoup de différence je peux faire maintenant fermer cette fenêtre ça n'a pas fait beaucoup de différence hein, sur notre paysage le soleil n'est pas beaucoup moins haut le soleil n'est pas beaucoup plus euh, beaucoup plus loin dans sa course nous avons toujours la lune qui est là voilà, ça c'est une première chose qui est faite, nous sommes maintenant donc à Brussels, Bruxelles, à 28 mètres d'altitude. Autre fonctionnalité que nous pouvons utiliser, c'est celle du réglage de la date et de l'heure. Je vais y revenir dans quelques instants, car peut-être est-il plus intéressant de pouvoir changer le cours du temps sur la barre d'outils euh, du bas. Alors ici, vous voyez que le temps le s'écoule. Temps hein, il est maintenant 11h39 et 11h40. Le temps a continué de s'écouler. Mais nous pouvons même faire s'écouler le temps plus vite. Alors pour cela, nous disposons d'un outil, comme sur n'importe quel lecteur de CD, pour aller plus vite. Eh bien, je vais faire aller le soleil plus vite. Vous voyez que les secondes s'égrenent un peu plus rapidement et je peux encore aller plus vite. Et nous voyons maintenant dans le ciel la course du Soleil qui n'est pas encore au plus haut, cependant que la Lune à droite va bientôt se coucher. Ce qui est quasiment fait maintenant, cependant que le Soleil arrive presque en haut de sa course, alors qu'il est 12h15 et, et ainsi de suite. Voilà, donc avec ces boutons, je peux augmenter la vitesse de mon planétarium, ou j'ai aussi un bouton pour diminuer la vitesse, et je peux soit revenir au temps courant, le temps actuel, ou je peux même arrêter le temps complètement. Avec le bouton en forme de triangle vers la droite, j'arrête le temps complètement. Ou je peux aussi donc indiquer que le temps à prendre en compte est l'heure d'aujourd'hui à la seconde présente. Donc, pour cela, j'ai un autre bouton. Et vous voyez qu'en réalité, je fais cet enregistrement à 20h41 le 18 du 2 2020. Que se passe-t-il dans le ciel à ce moment-là Plein de choses. Nous voyons des astres, des étoiles, peut-être... Euh, des galaxies, nous de, voyons aussi des constellations et nous voyons ici sur l'écran que nous sommes occupés à regarder plein sud comment faire pour regarder plein nord ben, c'est très simple, on clique et on tourne et plein nord nous voyons évidemment d'autres étoiles nous avons notre horizon terrestre qui est là et nous voyons d'autres étoiles dans cette voûte céleste, il pourrait être intéressant de voir où se trouvent les planètes. Tiens, les planètes, y en a-t-il là pour l'instant Pour savoir quel est le statut d'un point lumineux dans le ciel, il me suffit de cliquer sur ce point lumineux. Voici, ce point lumineux-là, quest Ah, il s'agit de l'étoile d'Eneb, une étoile variable, double, qui se trouve à quelle distance Elle se trouve à 1411 années-lumière, ce qui est une distance assez considérable, me semble-t-il. Si j'en prends une autre, je clique, et celle-là celle-là se trouve à 154 années-lumière seulement. Elle est moins lumineuse que l'autre qui est beaucoup plus loin. Alors, nous pourrions ainsi partir à la recherche de différentes étoiles connues, voire à la recherche des constellations. Alors, ces constellations, comment puis-je les reconnaître ah, Ce n'est pas évident, parce qu'une constellation, c'est une forme purement arbitraire qui a été décidée il y a bien longtemps par des anciens. Oh, mais voilà que je tombe sur Vénus. Si je clique, j'obtiens toutes les informations, du moins les informations principales, sur Vénus. Et je vois qu'un peu plus haut, normalement, je devrais pouvoir voir Uranus. Alors, si ce n'est pas clair, je peux toujours zoomer. Pour zoomer, j'utilise la roulette de la souris. Vais-je bientôt avoir plus d'informations sur Uranus Où se trouve vraiment Uranus Serait-ce ce point lumineux-là eh bien oui, c'est ce point lumineux-là, dont on me dit qu'il se trouve à 20 unités astronomiques, c'est-à-dire oui, distance au Soleil, donc distance à la Terre de 20 unités astronomiques, distance au Soleil de 19 unités astronomiques. Je rappelle que l'unité astronomique euh, mesure environ 150 millions de kilomètres, c'est donc la distance Terre-Soleil. Bien, je vais faire un zoom arrière car en fait j'étais occupé à vous parler des constellations. Alors ces constellations qui sont donc des constructions purement arbitraires faites par les anciens il y a très longtemps, comment les repérer Alors soit vous êtes très fort et vous voyez dans ce ciel quelles sont les constellations visibles, avec parfois certaines étoiles. Alors si je regarde au nord, normalement je devrais voir la petite ours. Est-ce que vous la voyez, la petite ours Car dans la petite ours se trouve l'étoile polaire. Avez-vous vu l'astéroïde qui est passé? Dans la, la petite ours se trouve l'étoile polaire. Alors, reconnaissez-vous la petite ours Si vous ne la reconnaissez pas, vous pouvez demander au logiciel de présenter les lignes qui forment les constellations. Alors, allons-y dans la, le menu du bas. Je clique... Et voici les lignes qui représentent les constellations. Et parmi ces lignes, je vais zoomer un peu arrière, au nord, on voit cette forme-là, qui est la forme de la petite ours. Et on voit au nord une étoile, si je clique dessus, étoile polaire. L'étoile polaire qui se trouve à 432 années-lumière d'ici. Belle distance Bien, d'autres constellations sont encore visibles aussi. Alors, cette constellation-là, quel est son nom En fait, on dirait la constellation de la petite maison. Non, non, euh, voyons voir. Alors, ici, le système permet aussi d'indiquer les noms des constellations. Ah, c'est la constellation de Céphée, Cassiopée, le Lézard, le Dragon, et ainsi de suite. Alors d'où viennent ces noms Bien, Il y a des gens qui étaient très imaginatifs sans doute un jour, qui ont décidé de donner des noms qui leur paraissaient évocateurs des formes qu'ils voyaient. Alors, s'il s'agit des constellations euh, connues en Occident, le système permet de les visualiser aussi. Regardez, je clique en bas sur le bouton correspondant au dessin des constellations. Et voici la constellation dite du dragon. Voyez-vous, il fallait pas mal d'imagination pour y voir un dragon. Et ici, il fallait voir pas mal d'imagination pour y voir une petite ours. Cependant que ces fées, la tête en bas, ressemblait plutôt à une maisonnette. Et ainsi de suite. Donc en fait, ces constellations sont des constructions purement arbitraires. On pourra y revenir dans un petit exercice sur les étoiles qui composent les constellations. Je vais fermer ces dessins. Le logiciel permet aussi d'ailleurs de voir des, les dessins des constellations dans d'autres traditions que la tradition occidentale, tradition de toutes sortes de pays, et vous allez voir qu'elles sont très différentes de nos constellations à nous. Donc, je supprime les dessins pour ne plus voir que le ciel, voire même je supprime les noms des constellations, et je supprime les dessins, des, les lignes des constellations. Voilà. Donc, le logiciel maintenant m'indique qu'aujourd'hui, à 20h48, eh bien, je pourrais voir Vénus, je pourrais voir Vénus, je pourrais voir Uranus, et est-ce que j'aurais pu voir un peu plus tôt d'autres planètes dans le ciel Eh bien, comme c'est magique, je vais pouvoir revenir en arrière et faire remonter le temps. Donc ici, voilà le temps qui remonte, douce, fin, doucement, pas si doucement que ça, le soleil va bientôt réapparaître, et près du soleil, on aurait peut-être pu entre, entreapercevoir Mercure, mais noyé dans la lumière du soleil. Alors si je retourne encore plus longtemps en arrière, Vénus disparaît maintenant, et je ne vois plus de planète. Le soleil vient de se découcher, mais aucune autre planète n'apparaît pour l'instant. Je pourrais donc ainsi aller à la recherche des planètes. Je reviens à l'heure qu'il est. Euh, J'arrête le mouvement, voilà. Je suis revenu maintenant à l'heure exactement qu'il est, Et, mais je pourrais continuer ainsi donc à explorer le ciel, donc à la recherche d'autres planètes. Donc, nous voyons qu'il y a des étoiles, etc. Alors, remarquez dans le ciel ce ruban blanc qui est là. Qu'est-ce que c'est que ce ruban blanc qui parcourt tout le ciel, qui balaye le ciel d'un horizon à l'autre Eh bien, ce ruban blanc n'est autre que la voie lactée. Bien, avec les quelques informations que je viens de vous donner, qu'est-ce qu'il est encore intéressant de vous faire savoir alors, on pourrait euh, demander à ne pas voir le sol. Vous voyez là, pour l'instant, on voit le sol. On pourrait demander à ne pas le voir. Voilà. On pourrait demander à avoir les points cardinaux, mais ça, ils sont indiqués, donc je les enlève ou je les remets. On pourrait demander à ne pas avoir d'atmosphère. Alors, vous savez que l'atmosphère est très gênante pour l'observation d'astronomie. Et si j'enlève l'atmosphère, comme si j'étais sur la Lune, par exemple, vous voyez qu'on a une bien meilleure vue, surtout près de l'horizon. Je vais remettre l'atmosphère, l'enlever. Alors, on pourrait demander à voir des objets du ciel profond. Alors, ces objets du ciel profond, vous allez surtout les voir si vous zoomez. Donc, je rappelle, pour zoomer, la molette de la souris, qui va vous permettre de vous approcher de différentes sources lumineuses dans le ciel. Et vous voyez encore ici cette espèce de nuage formé de milliards d'étoiles. Donc ici, nous avons une étoile toute seule, qui est Rigel, qui se trouve à 862 années-lumière de nous. Donc je peux continuer ainsi à zoomer, et j'aurai de plus en plus d'observations possibles sur les objets du ciel profond, très profond, voire... Donc, voir ou pas les noms des planètes, euh, la monture, donc ça, ça, on entre dans les, les, les capacités du logiciel de, en astronomie, avec, euh, couplé avec un vrai télescope, euh, Concentrer sur l'objet, donc pour centrer sur un objet sélectionné, je peux soit... Euh, cliquer sur euh, centrer sur l'objet qui était ici ou bien simplement frapper la barre d'espace, ce qui est plus simple pour vous déplacer dans le ciel vous pouvez aussi utiliser les flèches du clavier vers le haut, vers le bas à la recherche des objets qui vous intéressent pour euh, diminuer ou augmenter le zoom sans la souris, vous pouvez utiliser Page Up et Page Down au clavier voilà, alors je termine mon exploration euh, ici. Euh, les pluies de météores, ça peut être amusant de les regarder. Euh, la fenêtre de recherche, si je souhaite trouver un objet, je vais pouvoir faire une recherche, mais je vais préférer la recherche ici. Si par exemple je veux voir la Lune, est-ce qu'on peut voir la Lune à cette heure-ci Eh bien il semble que non, il semble qu'elle soit sous l'horizon. Voilà, pas moyen de voir la Lune à l'heure de l'observation, c'est-à-dire 20h52. Si je souhaite voir la planète Mars, est-ce que c'est possible la planète Mars Vérifions. Alors, la planète Mars, de nouveau, impossible. Et si je veux avoir euh, Vénus, oui, Vénus va être possible. Donc, je vais faire la recherche, puisque nous voyons qu'elle est déjà à l'écran. Voilà et je peux zoomer sur Vénus tant que je veux. Je peux même zoomer comme si je disposais d'une euh, paire de jumelles ou d'une lunette astronomique, et voilà un peu plus de détails sur Vénus tel qu'il apparaîtrait dans un télescope. Alors évidemment, on ne voit pas grand-chose, car il euh, s'agit surtout de l'atmosphère de Vénus que l'on voit, on ne voit pas le sol, donc c'est relativement flou. On pourrait le faire pour d'autres planètes du système solaire, mais là, je vais vous laisser explorer. Donc, les, nous avons ici les gardiens du temps, je vais dire. Alors, pour le menu de gauche, à part le menu de recherche, voilà Vénus qui s'en va. Pourquoi Vénus s'en va-t-elle euh, Vénus ne s'en va pas, en fait, c'est la Terre qui tourne et nous ne voyons plus Vénus. Si je fais un zoom arrière, revoilà Vénus, mais Vénus se balade dans le ciel, hein ou plutôt toute la voûte céleste semble tourner autour de nous. Si vous êtes très curieux, vous aurez remarqué ici en haut à droite une barre d'outils supplémentaire qui sert essentiellement à coupler avec du matériel d'observation optique, du vrai matériel d'observation. Voilà, avec ça, on a fait un petit tour de quelques fonctionnalités essentielles du fonctionnement de, du logiciel Stellarium, il peut être intéressant maintenant de se pencher sur quelques observations du ciel. A bientôt pour une suite